Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mes différents postes d'investissement. Donc, comment je gère entre guillemets mon patrimoine. Quelle est la répartition de ce dernier, c'est-à-dire en termes d'immobilier, placement, etc. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse là, vraiment, je vais te parler de pas mal de choses que j'ai pu mettre en place. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment j'ai pu investir à hauteur de plusieurs millions aujourd'hui, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite. Comme tu le sais, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu car ça nous aide à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et ça remercie aussi toutes les personnes de mon équipe qui travaillent depuis le 10 septembre 2017 pour te produire du contenu sur l'investissement immobilier, les finances personnelles et également l'entrepreneuriat. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une toute nouvelle masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi avons pu investir plusieurs millions en immobilier en seulement quelques années afin de mettre en sécurité nos proches alors dans cette vidéo comme tu le sais je me retrouve à Bali en Indonésie très précisément à Ubud, dont je suis venu pour plusieurs semaines et mois afin de pouvoir gérer des projets immobiliers, notamment dans la construction de villas de luxe. je t'invite à me suivre sur Instagram car sur Instagram, je partage pas mal les avancées de ce projet. Toutes les semaines, je poste des photos par rapport à l'évolution de ces différents chantiers. Dans cette vidéo, on va justement parler de comment je gère mon parc, mon patrimoine, mes placements, mon argent, etc. Donc, je vais te donner quelques chiffres que j'ai bien évidemment, afin que tu puisses t'en inspirer, si jamais c'est le cas, ou même prendre exemple par rapport à ta propre répartition de tes investissements en termes d'immobilier, etc. Avant tout, je vais d'abord me représenter, peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Moncam, comme tu le sais, euh, je suis né le 12 juillet 1990, donc ça va te laisser savoir quel âge j'ai au moment où tu regardes cette vidéo, et j'ai démarré en immobilier en 2015. Après avoir euh, grandi au Cameroun, étudié en France et en Angleterre, j'ai travaillé en audit à la Défense chez KPMG très précisément, euh, puis je suis parti au Canada pour travailler chez Deloitte comme auditeur en système d'information et voilà en parallèle de, cet emploi, de, de ces différents emplois, je me suis lancé dans l'investissement immobilier car j'avais soif de liberté, soif expérience donc voilà je voulais être libre de pouvoir faire ce que je veux où je veux et avec qui je veux comme je viens de dire donc là, dans cette vidéo je vais te parlais un peu de comment jusqu'à présent j'ai pu investir en immobilier et comment je répartis un peu mes autres placements comment je gère mes placements je ferai une autre vidéo pour t'expliquer combien ça me rapporte mais là on va vraiment te parler d'un point de vue stratégique pourquoi j'ai investi autant dans tel ou tel domaine et pourquoi peut-être tu devrais en faire autant ok donc Aujourd'hui, j'ai un parc immobilier avec mes partenaires aussi, parce que voilà, aujourd'hui j'investis avec plusieurs personnes. On gère un parc immobilier d'un peu moins de 10 millions de dollars canadiens. À titre personnel, j'ai en termes de patrimoine net, c'est-à-dire valeur nette, à peu près 3 millions de dollars canadiens. Ça représente à peu près 2 millions d'euros. Et comment ce patrimoine net est réparti Il est réparti de la manière suivante. Donc j'ai à peu près 65% de ce montant que j'ai investi en immobilier en fait, donc c'est de l'immobilier dur, c'est-à-dire c'est que si je revends mon, mes biens immobiliers, je peux en tirer à peu près euh, 2 millions cash, donc si je revends les terrains que j'ai acheté, si je revends les biens, les appartements que j'ai acheté en France les, les immeubles que j'ai également acheté au Canada, si je revends tout je peux en tirer 2 millions après impôts ce qui veut dire quoi Ça veut dire que, euh, bon, bien évidemment, le parc immobilier, il est beaucoup plus conséquent. Mais ça veut dire qu'il y, y a également du crédit. J'ai du crédit sur, euh, sur le parc immobilier que je te présente aujourd'hui. J'ai du crédit que je dois rembourser. Donc, après avoir tout remboursé, je peux récupérer ce montant-là. Et ce montant-là, il a évolué ces précédentes années, notamment euh, à cause du Covid dans le sens où... Bah, à, contre, à contrario de ce que tout le monde pense C'est que les prix de l'immobilier ont fortement augmenté Surtout au Canada Surtout sur Montréal On a pris près de 30% sur les 12 derniers mois Donc ça fait que mon parc immobilier il a pris un gros coup Idem pour la France où j'ai investi dans certains secteurs En 2015 J'ai quasiment fait du x2 sur la valeur de certains appartements Car j'avais fait de très bonnes affaires à l'époque Et aujourd'hui c'est un secteur où le prix au mètre carré est extrêmement cher donc, en revendant le tout, je peux récupérer à peu près 2 millions. Donc, l'immobilier aujourd'hui, ça représente 65% de mon portefeuille, de mon patrimoine. Okay? Euh, j'ai également des placements en crypto-monnaie. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, avant le Covid aussi, j'ai décidé d'investir dans les crypto-monnaies. Donc, j'ai investi à peu près... À l'époque, j'avais investi euh, 300 000 dollars canadiens, voilà, c'est ça. 300 000 dollars canadiens, et en seulement un an, j'ai fait du x2, ce qui représente aujourd'hui 20% de mon portefeuille d'investissement. Donc, j'ai à peu près 600 000 dollars en crypto-monnaie que je continue d'investir, et mon objectif, c'est d'atteindre 1 million de portefeuille net en crypto-monnaie. Donc, c'est-à-dire, si je revends toutes mes crypto-monnaies, je peux en tirer 1 million net. Donc, les crypto-monnaies représentent. Comme je l'ai dit, à peu près 20% de mon portefeuille. Et je tiens à préciser une chose, c'est que je ne suis pas spécialiste des crypto-monnaies. J'ai eu à faire un peu de trading à la va-vite à mes débuts. J'ai investi moi-même, mais honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, OK, Florian, ton domaine, c'est l'immobilier. Le mieux, c'est que tu le confies à quelqu'un qui gère ça à ta place. Donc voilà, Moi, j'ai confié ça à un gestionnaire qui, qui gère pour moi et qui voilà, me livre tous les ans, mon capital avec intérêt. J'aurais pu peut-être gagner beaucoup plus si j'avais laissé euh, mon portefeuille s'auto-gérer, c'est-à-dire euh, par rapport au marché, etc. Parce que le Bitcoin a pris je, je ne sais combien en l'espace de quelques années. Voilà, Je pense que j'aurais pu faire du x2, x3. Mais voilà, moi, j'aime bien voilà, euh, me libérer l'esprit sur des choses que je ne, dont, dans, dans lesquelles je ne suis pas forcément expert. Donc, que de passer mon temps à regarder les cours à essayer de, de comprendre pourquoi c'est monté, c'est descendu. Voilà. J'ai confié ça à quelqu'un qui est expert dans le domaine et qui est considéré comme un leader en France à ce sujet. Voilà. Là, je peux, euh, je peux évoluer tranquillement avec lui. J'ai pas de problème à ce niveau-là. Tant qu'il me rend mon, enfin, tant qu'il me livre, entre guillemets, mon capital avec mes intérêts tous les ans. Voilà. Moi, je suis tranquille. Donc, la crypto-monnaie représente 20% de mon portefeuille d'investissement. J'ai également, euh, également des placements. Je ne veux pas te parler de startups parce qu'aujourd'hui, les startups dans lesquelles j'ai investi, honnêtement, j'ai mis une croix dessus parce que euh, c'est une erreur que j'avais fait il y a de cela quelques années d'investir dans des startups. Pour moi, il ne faut, faut pas investir dans des start-up Car le, comment dire, la probabilité qu'une start-up réussisse, elle est minime. Donc voilà, J'ai investi, je crois que j'avais investi quelque chose comme 5 ou 10 000 euros dans des start-up. Voilà, voilà jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien vu en termes de, de, de rendement. J'ai toujours mes actions valorisées à je ne sais combien. Voilà, donc on me convoque aux âgés, etc. Bon, moi, je ne regarde même pas parce que ben, je me dis, depuis le temps, les gars, si ça avait marché, euh, voilà, vous auriez au moins envoyé un petit truc, tu vois. Donc, moi, ça, veut dire que ça, ça fait que des startups. Voilà, j'ai mis une croix dessus. Si demain ça explose, tu seras le premier prévenu. Mais voilà, moi, j'ai mis une croix dessus. Je fais comme si c'est perdu. Donc, je ne vais pas te parler de startups dans cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon argent en bourse bon, à travers mon conseil financier. Donc, pareil, la bourse, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise ou que je, je veux même comprendre. C'est que voilà, moi, j'ai mon conseil financier qui gère des portefeuilles boursiers, des actions, etc. Donc, voilà, je lui ai, je lui ai alloué un montant d'environ 150 000 dollars. Donc, il y, y a 100 000 dollars que j'ai euh, investi au, au Canada. Donc, euh, dans un portefeuille boursier. Et j'ai également plus ou moins euh, l'équivalent de 50 000 dollars. C'est-à-dire en euros, euh, euro, ça fait dans les 30-35 000 que j'ai investi. Voilà, euh, en France, dans des PEA, plan d'épargne, action. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait également. Donc, voilà, 5% de mon portefeuille euh, alloue à ça. Donc, euh, voilà, ça me rapporte pas énormément mais voilà c'est toujours bien de diversifier car on ne sait jamais si demain l'immobilier je sais pas s'effondre ce qui m'étonnerait bon, voilà, je serais bien content d'avoir ce type de placement idem pour les crypto monnaies donc c'est bien un moment donné de diversifier et même géodiversifier les placements quand je parle de, géodiversi de géodiversification ça vaut également c'est également applicable en immobilier je n'ai pas précisé au début mais j'ai investi dans plusieurs types de projets immeubles places de stationnement villas. Euh, parking, studio, etc. Et dans des zones géographiques différentes. Euh, Canada, États-Unis, France, euh, Mexique, Indonésie et également au Cameroun. Donc, j'ai investi dans six pays différents. Donc, même pour tes placements, il faut que tu puisses géodiversifier ça de cette manière pour te mettre en sécurité. Si jamais, voilà, d'un côté, ça, ça peut se cracher bon tu seras bien content d'avoir d'autres branches sur lesquelles tu peux te rattraper. OK donc, je vais également te parler euh, des actifs liquides que j'ai dans mes différentes entreprises. Donc, c'est tout simplement l'argent disponible que j'ai dans mes entreprises. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai euh, une dizaine d'entreprises et marques qui travaillent, euh, comment dire, euh, des fois entre elles. Donc, je peux avoir une société de, de, de, de comment dire. Je peux avoir une société de, de conseil qui travaille pour ma société de coaching. Je peux avoir une société immobilière qui travaille également pour ma société d'investissement. J'ai également tout récemment lancé un service de gestion comptable qui travaille également pour mes sociétés et pour certains de mes clients. Donc voilà, j'ai un groupe de sociétés qui travaillent entre elles. Donc dans ces sociétés-là, voilà, j'ai à peu près 7% de liquidité par rapport euh, au portefeuille global que je t'ai présenté en début de cette vidéo. Voilà, C'est de, de l'argent qui est sur des comptes, etc., que je peux utiliser pour des fois réinvestir en immobilier, ce qui arrive très souvent, réinvestir en crypto-monnaie. Ce qui arrive également assez souvent. Donc, c'est de l'argent que je laisse disponible pour pouvoir saisir des opportunités à travers mes différentes sociétés. Donc, en gros, pour les actifs disponibles, euh, pour les liquidités disponibles dans mes différentes entreprises, tu comptes à peu près 7% du portefeuille global. Maintenant, le dernier poste d'investissement, si je peux dire, ce n'est pas vraiment un investissement, mais c'est plus de la liquidité disponible. À titre personnel, J'ai possède à peu près 3% de mon portefeuille d'investissement. Donc, ça fait à peu près 90 000 Je le je dispose sous forme de liquidités et je les dispose également sous forme de lignes de crédit auquel j'ai accès en tout temps. Moi, je ne fonctionne pas beaucoup en termes d'épargne. Dans le sens où pour moi, l'épargne, ça sert à rien. L'épargne personnelle, ça ne sert à rien. Moi, j'ai arrêté de faire le distinguo entre mon épargne et mes liquidités que j'ai de disponibles. Parce qu'à la fin de la journée, en tant qu'investisseur, toi, tu as besoin d'avoir de l'argent si demain tu as besoin de saisir une opportunité. D'où provient cet argent -là? en tant qu'investisseur Ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir accès à ce montant-là, un instant T, pour pouvoir saisir l'opportunité. Donc aujourd'hui, j'ai à peu près 90 000 dollars de liquidité. Ça peut être en épargne, ça peut être également sous forme de ligne de crédit que je peux mettre à disposition euh, de moi ou d'autres personnes pour voilà, subvenir à des besoins, subvenir à des urgences c'est un montant que j'ai mis, mis du temps en fait à, à constituer dans le sens où pendant plusieurs années, je n'avais pas de liquidité. C'est-à-dire je tournais toujours à fût tendu. Bon, maintenant que je commence à avoir un patrimoine un peu plus conséquent, il est important d'avoir des liquidités pour ne serait-ce que ben, euh, résoudre des problèmes s'il y en a, des travaux. Euh, ça peut être des problèmes personnels aussi s'il y en a. Ça peut être euh, des problèmes avec des locataires, des problèmes avec la justice, même des fois, ça peut arriver. Donc, clairement, avoir de la liquidité, c'est très, très, très important. Donc, je récapitule si... donc je récapitule mon portefeuille d'investissement. Donc, aujourd'hui, j'ai un portefeuille d'investissement net, c'est-à-dire en termes de liquidité, en termes de patrimoine, de valeur nette, pardon. J'ai un patrimoine net d'à peu près 3 millions de dollars répartis de cette manière. 65% en immobilier, 20% en crypto monnaie 5% en termes de placement, c'est-à-dire bourse-action, 7% liquidité disponible dans mes différentes entreprises et 3% en cash. Donc voilà, c'est la répartition que j'ai actuellement. Ça peut s'adapter à certaines personnes. Peut-être pour d'autres, ça va sembler. Peut-être on va te dire, OK, tu as peut-être un peu trop d'immobilier. Avant, j'étais à 99%, c'était d'immobilier. Donc, j'ai commencé à diversifier. Ce que je vais essayer de faire, c'est que les prochaines années, je vais augmenter le, la, la, la, la cote en crypto-monnaie. Ça va très vite avec les crypto-monnaies. Je vais également augmenter surtout les liquidités disponibles à titre personnel. Parce que normalement, je devrais avoir entre 5 à 10% de tout de enfin de tout mon patrimoine. Donc, normalement, je vais avoir l'équivalent de 150 000 à 300 000 dollars disponibles à titre personnel. Bon, dans une, vu que moi je suis très agressif dans mes investissements, je peux me retrouver du jour au lendemain avec zéro parce que voilà, j'ai saisi une bonne opportunité, peut-être à Bali, et je me dis, ok, les 90 000 que j'ai, boum, je les mets et je suis capable, même d'un point de vue psychologique, de tenir pendant six mois sans rien parce que bon, je sais quand même générer de l'argent. J'ai des cachots qui tombent tous les mois. Donc voilà. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Si c'est un sujet qui t'a intéressé, je t'invite justement à nous le faire savoir avec un pouce bleu. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire, voilà, ce que tu penses de cette répartition. Comment toi tu vois les choses? Comment toi tu répartis tes différents investissements, ton patrimoine net? Ça me fera un plaisir de te lire et n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était de Global Investisseur. À très bientôt. Ciao.